Je suis sœur Jeanne Delphine. Je suis née à Troyes. Je suis entrée dans la congrégation des sœurs Oblates de Saint François de Sales. Euh, dans la congrégation, donc, donc je m'occupe des sœurs âgées et j'ai euh, un petit groupe de le mercredi qui se retrouve le mercredi à la maison mère. J'essaye d'organiser des retraites et je m'occupe de la catéchèse aussi euh, au cours Saint François de Sales. Donc, je viens d'une famille euh, qui est euh, pas forcément croyante et pas forcément très pratiquante, mais euh, j'ai avec le recul, j'ai perçu que Dieu m'appelait déjà quand j'étais toute petite. Et je me souviens de, de, la, de la joie, par exemple, quand je revenais d'une messe alors que je ne voulais pas y aller. Et je suis revenue voilà, toute joyeuse de cette messe. Je me souviens aussi de, voilà, de, que Dieu m'attirait déjà à, à la prière. par des rencontres de caté. j'aimais bien me retrouver dans le, dans le coin prière alors que tous les, les enfants, les autres, allaient jouer dehors. Et moi, j'aimais bien être la seule dans ce coin prière. Voilà, Dieu déjà toute petite m'a tiré à lui, même si euh, même si je ne m'en rendais pas compte et, et, et même si je me rendais pas compte. Et puis petit à petit, voilà, j'ai grandi, j'ai découvert, euh, j'ai participé à des camps, j'ai découvert la foi des autres aussi, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé, La foi, euh, voir que les autres avaient une foi euh, que je percevais plus, plus grande que la mienne. Et je me suis dit, et moi alors qu'est-ce que je sais de Dieu Qu'est-ce que je sais de, de, voilà, qu que, Comment je vis ma foi et La rencontre avec les autres m'a beaucoup aussi m'a beaucoup aidée. Euh, et petit à petit, j'ai découvert que voilà, Dieu, est, il a donné sa vie pour nous. Sur la croix, Jésus a donné sa vie pour nous. Et, et à un moment donné, je me suis dit moi, qu'est-ce que je lui donne Et alors, j'ai pensé au mariage, j'ai pensé avoir des enfants, me marier. Euh, mais à un moment donné, voilà, cet appel est devenu plus fort. Et pour moi, ma vie ne pouvait prendre un sens et vraiment avoir vraiment du sens que en donnant totalement ma vie à Dieu. Le 2 février, je vais faire ma profession perpétuelle. Je vais me donner à Dieu pour toujours dans la congrégation. Voilà, c'est une nouvelle étape dans ma vie. Une étape, euh, voilà, mais pour moi, c'est en même temps la, la, la, voilà, une, la continuité de ce que j'ai déjà vécu euh, dans la congrégation depuis, euh, depuis 8 ans maintenant. Et, et en même temps, voilà, c'est une étape importante. Et en même temps, c'est un, comme une, une, une porte qui s'ouvre. C'est un, un événement important, mais c'est pas le but. Le but est, est plus loin et pour moi c'est un passage, c'est seulement un passage.